Coucou les familles cocottes, c'est Carole du blog The Family Cocotte, j'espère que vous allez bien. Euh, début de semaine euh, qui remue un petit peu parce que euh, nous sommes en confinement donc euh, avec ce beau temps on a la chance d'avoir un jardin donc euh, si vous voyez Monsieur Cocotte ou les enfants ont passé par-ci par-là euh, c'est tout à fait normal. Euh, moi, euh, comme euh, sur les réseaux sociaux, je vous ai parlé donc, euh, de vous faire un home tour parce que euh, j'ai envie de changer un petit peu de, de sujet et euh, je trouve ça euh, assez léger et je sais que euh, beaucoup aiment euh, faire ce type euh, de, de vidéo et notamment le home tour version euh, travaux. Je vais vous montrer euh, tout simplement les projets que l'on a pour l'année 2020 avec Monsieur Cogot sur euh, les travaux que l'on entame. Alors je ne sais pas si tu entends, derrière moi, il y a euh, comme un petit ventilateur qui tourne, c'est parce qu'en fait c'est la batterie de, de la visseuse qui, qui recharge. Donc tu vas voir, je vais te présenter en fait pièce par pièce avec les projets que l'on a. Sachant qu'en fait euh, déjà l'été dernier on a eu un dégât des eaux donc ça nous a aussi un peu obligés à faire euh, ben, ces travaux. Et puis euh, une fois parti, et ben, on s'est dit euh, concrètement euh, la maison, on l'a achetée euh, maintenant il y a 7 ans. C'est une maison qui était déjà construite, on est, on est les troisième troisième propriétaires de cette maison. Et même si on a pu euh, venir en posant nos cartons quand on l'a acheté, euh, il est temps pour nous aussi de, euh, de nous l'approprier donc d'y faire aussi notre déco euh, tout en euh, restaurant aussi parce que euh, voilà les murs, euh, euh, les sols bah, voilà ça, ça s'abîme et il faut euh, bah, tout simplement entretenir pour pas non plus que la maison des values, tout simplement. Bon bah allez, c'est parti, je t'embarque. On va commencer par le garde-manger, ensuite on ira à la cuisine. Je te ferai un petit tour au niveau du salon et puis nous passerons sanitaire, rez-de-chaussée, la chambre et ensuite nous passerons à l'étage. Allez, c'est parti Ici, on va avoir en fait la partie garde-manger et euh, sur ce garde-manger euh, comme tu peux le voir euh, c'est assez euh, simple c'est juste que euh, j'ai acheté de la tapisserie dans une matériothèque pour euh, je dirais euh, bah, bien finir. On a quelques finitions à faire au niveau euh, de la porte ici derrière. voilà euh, des petites finitions et puis aussi bah, par rapport aux dégâts des eaux, il y a eu un impact sur les murs donc là il va falloir euh, poncer et puis euh, mettre euh la peinture euh, spécialement euh, pour euh, justement les murs qui ont été impactés par l'eau et ensuite euh, tapisser pour la cuisine euh, nous l'avons euh, refaite l'année dernière donc euh, on n'a pas besoin de la refaire la porte du rez-de-chaussée on va peut-être essayer de la mettre euh, avec euh, une comment dire une surface vitrée qu'on qu puisse avoir un, un puits de lumière au niveau de l'entrée euh, ensuite au niveau du salon bah, tout simplement on verra par la suite pour changer le sol euh, au niveau des ouvertures en fait tout est euh, nickel euh, et puis donc comme je te disais alors ça va résonner parce qu'on va arriver euh, dans la pièce de la chambre qui est en train d'être refaite dans les sanitaires ici, en fait, on va enlever toute cette partie orange et euh, on va carreler. Donc euh, j'ai. Donc avec Monsieur Cocotte, on a pris de la faïence euh, style petit carreau en blanc. Euh, et puis on on viendra dans le style en fait de notre cuisine euh, mettre euh, moi j'aimerais bien un, un beau cadre avec un perroquet avec plein de couleurs hein. voilà, quelque, chose, quelque chose de de basique et j'aime énormément les couleurs neutres parce que je trouve que ça permet euh, d'aller avec tous les styles et que si on a envie de changer un petit peu eh bien, il suffit simplement de changer un cadre ou de changer euh, euh, admettons de d'emplacement au niveau de ces meubles et le tour est joué. Alors là on arrive dans la chambre qui a été euh, très impactée par le dégât des eaux. Donc euh, on a réussi à faire euh, tout ce qu'il fallait. Donc euh, ici bah, j'ai tout en fait euh, intégralement refait les peintures, le plafond. Euh, ici on va avoir le placard. Donc en fait toute notre garde-robe avec monsieur Cocotte va venir. Ici, et puis on va avoir aussi une voire deux commodes. On ne sait pas trop. C'est sûr qu'on en a une puisque elle est dans le dressing à l'étage mais on ne sait pas si on va en acheter une deuxième ou si simplement euh, moi, ma, mon prix euh, garde-robe est fait mais il euh, va falloir que Monsieur Cocotte se prête à l'exercice donc euh, voici notre future chambre euh, on va enlever le lustre qui est là mais euh, voilà pour le moment les peintures sont faites là on est euh, travaux sol. on a changé aussi euh, les enjeux l'hiver pour donner un côté Très moderne et puis euh, voilà le fait d'avoir une fenêtre comme ça donnant sur, euh, sur l'extérieur c'est véritablement euh, génial. Euh, si j'avais pu j'aurais cassé le mur intégralement pour faire une, une baie vitrée euh, coulissante euh, avec euh, possibilité d'aller directement à l'extérieur mais bon on, on va pas non plus refaire la maison entièrement parce qu'il aurait fallu dans ces cas-là construire une autre. Mais euh, voilà pour notre chambre, à savoir qu'en fait, quand on va avoir fini euh, le côté sanitaire et notre chambre au rez-de-chaussée, le temps de faire les travaux à l'étage, tout le monde va venir, euh, euh, enfin en fait on va dormir tous les cinq euh, directement dans cette pièce donc je pense qu'on va mettre les matelas au sol, on, va, on risque de mettre euh, sûrement deux matelas de deux personnes plus un de une, euh, de une enfin plus un de une personne alors ici on est dans la salle de bain du retossé et en fait on va euh, refaire toute la faïence euh, qui est là, on va changer le meuble derrière moi et pareil on va refaire toutes les peintures pour que ce soit euh, propre et en fait cette salle de bain sera euh, la mienne et celle de monsieur Cocotte comme ça on laissera euh, la salle de bain de l'étage pour les enfants. Alors c'est parti on va pouvoir monter à l'étage Alors au niveau de la cage d'escalier euh, je vais rien changer, mis à part vous avez vu le grand mur là derrière moi, il est Super super bien. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc euh, ce mur-ci où on voit bien toutes les mains que les enfants laissent. Euh, donc ce mur va être euh, en fait tapissé avec une tapisserie et effet euh, brique. Oui Arthur. Tu vas euh, ben, dans la chambre de Malo Ok. Pas dans ma non alors, on peut voir d'ailleurs toutes les petites mains, toutes les traces euh, sur ce beau mur blanc. Donc, on va euh, pouvoir mettre de la tapisserie effet euh, brique. Et je vais enlever en fait les cadres euh, arbre logique qu'on a là. Je, on va mettre un grand, grand cadre avec euh, je sais pas je pense euh, des couleurs euh, ou peut-être quelque chose de neutre d'ailleurs c'est pas encore défini et puis euh, l'arbre généalogique en photo on va le garder mais on va euh, pas le mettre au même endroit allez c'est parti je continue donc ici on a un... nos étagères ça restera là on va refaire euh, la salle de bain qui est là et puis les toilettes ici donc on va tout simplement déjà dans un premier temps euh, changer le sol parce qu'en fait c'est un sol méga super bleu, kitsch marin mais en fait ça ne correspond pas du tout. Euh, donc on va tout simplement euh, bah, tout enlever pour euh, tout euh, refaire sachant qu'on ne sait pas encore trop si on garde ou pas la baignoire donc euh, bon, à voir. Euh, là, c'est encore euh, une pièce. Euh, on sait qu'il y a énormément de travaux à faire, mais euh, voilà, chaque chose en son temps. D'ailleurs, euh, on y a mis la machine à laver, puisqu'on commence euh, doucement à vider le dressing. Bon, bah, les toilettes, il euh, y a juste le sol et puis les peintures. La chambre de Malo, ici, qui a été faite il euh, y a quelques temps, euh, donc les travaux, voilà, tout a été fait. Le sol qui est ici. On va pouvoir le refaire euh, dans toutes les pièces. Euh, là, j'ai la chambre de Juliette. C'est l'heure de la sieste. Donc euh, là, c'est pareil. Hein, c'est une chambre. Euh, donc c'est la future chambre de Juliette. Mais pour le moment, c'est la chambre de Juliette et d'Arthur. Mais c'est la future chambre de Juliette. Donc là, ça va être le sol et les peintures. Et puis ici, pour le moment, c'est notre chambre. Mais euh, bon ça sert aussi un peu euh, de débarras, hein euh, parce que euh, bah, mine de rien, euh, même en étant zéro déchet, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses euh, qu'on garde ou qui ne se vendent pas. Et des fois, euh, on n'a pas spécialement envie non plus de tout donner. Et c'est vrai que c'est pas évident entre le fait de donner ou le fait aussi de se dire bah, euh, j'ai envie de les vendre mais finalement au bout d'un moment quand ça se vend pas et eh ben il faut aussi euh, il faut aussi savoir euh, bah, déstocker si je puis dire hein, et puis bah il y a des gens pour pour qui euh, ça va servir donc euh, voilà un, un gros gros tri à faire sachant que ces premières enfin, sachant que euh, pour ces prochaines semaines euh, bah, lancez vous le challenge euh, de tri, lancez vous le challenge de faire euh, le, le vide autour de vous euh, euh, avec les objets, vous posez les bonnes questions, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert pas, euh, ranger, ranger les garde-robes. Enfin, on a le temps maintenant pour le faire, euh, notamment pour les gens donc euh, qui sont en confinement. Euh, c'est le moment aussi de, de, de faire une, une mise à plat de, de, toute, de toute notre habitation donc euh, bien sûr pour les travaux nous il y a des choses qu'on va pouvoir faire pendant cette période de confinement mais il y a aussi des choses qu'on va pas pouvoir enfin sur lesquelles on va pas pouvoir avancer parce qu'on n'a pas les matériaux donc euh, ça va être un petit peu compliqué mais on va déjà faire avec ce qu'on a donc ici en fait on est dans le dressing et euh, ce dressing va devenir, vous bah, voyez, ici j'ai trouvé euh, le grand cadre que je veux mettre euh, dans la cage d'escalier. Je l'ai trouvé euh, dans une matériothèque. Il m'a coûté seulement 8 euros. Donc, euh, et en plus il est neuf, donc c'est génial. Euh, donc ici, comme je disais, on est dans le dressing. Euh, ce dressing, on va entièrement, en fait, on va tout enlever les plaques parce que c'est de l'OSB qu'on a mis. Euh, on va tout enlever. Et on va refaire euh, entièrement l'isolation, le sol, et ce dressing deviendra en fait le, la chambre, pardon, euh, deviendra la chambre d'Arthur. Donc ça laisse vraiment, vraiment un beau volume pour une chambre. Alors cette machine à la vue, il faut qu'on l'envoie en SAV, mais ça laisse vraiment un très beau volume. Il y a une belle luminosité puisqu'on a euh, une, un velux euh, là. Tout à l'heure je vous parlais de la commode, donc ces deux commodes vont descendre, mais on va peut-être en garder une, enfin je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire. Et dans cette chambre-ci, eh ben, on va faire euh, un rangement, euh, salle de jeu, euh, salle détente, entre guillemets. Donc euh, on va voir peut-être pour faire des rangements sur euh, tout ce pan de mur ici. Et, euh, et puis comme ça, ça permettra d'avoir un espace euh, commun au niveau de l'étage et puis aussi au niveau des jeux des enfants vu qu'on essaye euh, de mutualiser si je puis dire euh, des fois leurs leur jeux euh, notamment bah, par exemple tout ce qui est puzzle etc je trouve que c'est intéressant euh, bah, plutôt que de les avoir dans le salon de les mettre dans une pièce euh, pour... Donc euh, ils auront bien sûr le droit de descendre euh, les affaires avec eux mais ça permettra d'avoir une pièce vraiment pour eux et puis euh, voilà au fur et à mesure je me dis bah, quand ils vont grandir ils vont aussi euh, être euh, contents d'avoir une pièce comme ça ou peut-être on permettra d'avoir un écran avec une console de jeu euh, vu qu'avec monsieur Cocotte on est tout à fait d'accord sur le fait qu'on ne veut pas d'écran dans les chambres et bien bah, ça sera une, une solution alternative. Parce que ben voilà, en tant que parent, il faut aussi savoir faire des compromis. On sait qu'on ne peut pas couper euh, tous les écrans, notamment quand ils vont grandir et devenir euh, ados. Euh, donc, euh, en tout cas, cette pièce sera réservée aux côtés euh, détente, jeux, et ça évoluera bien sûr en fonction de leur âge. Bon, ben bah voilà, je pense qu'on a fait euh, le tour complet euh, de la maison. Alors, euh, j'ai pas fait les extérieurs parce que sinon, euh, la vidéo va durer 30 minutes. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Euh, mets un pouce vers le haut si t'as aimé. N'hésite pas à t'abonner, je te mets ça par ici. Je te souhaite une très très belle semaine. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.